Bonjour, je suis Olivier Comte, consultant Autotask PSA pour BMSP et je vais vous présenter aujourd'hui dans ce quick tip la fonctionnalité Company Dashboard. Celle-ci était mise à disposition euh, depuis mi-2019 et vous permet de consulter une société en affichant une série de dashboards limité à 5 maximum. Vous pouvez toutefois toujours consulter le formulaire Société classique en basculant sur celui-ci en cliquant sur Company Detail et revenir sur les compagnies dashboard de la même manière en cliquant sur le bouton qui est ici. Le paramétrage par défaut de l'accès au formulaire de détail ou aux compagnies dashboard est personnalisable pour chacun d'entre vous dans votre profil Autotask à ce niveau. Et le paramétrage est disponible ici dans la section Company Landing Page. Vous affichez les dashboards ou le formulaire de détails. L'intérêt des Company Dashboard c'est que les dashboards vont être automatiquement filtrés sur un certain nombre euh, de valeurs. Notamment si je prends le cas de la société Hubble Construction qui est une maison mère et qui possède euh, au moins une filiale. Vous voyez que vous avez la possibilité de filtrer un company dashboard sur la filiale elle-même. Sur la maison mère bien entendu par défaut. Sur les deux. Et si vous êtes au niveau de la maison mère ici. Qui possède plusieurs sites, vous pouvez également filtrer sur chacun des sites. Alors, comment configurer ces dashboards Ils sont bien entendu personnalisables. L'accès à la configuration est réalisé dans Admin, Feature and Settings, Companies and Contacts, Company Dashboard. Si vous n'avez pas encore personnalisé vos company Dashboard, vous allez retrouver en fait 5 dashboards système qui sont identifiés ici, que nous avons ici désactivés pour en créer d'autres. Vous pourrez notamment les désactiver et faire des copies et travailler sur vos propres company Dashboard. A titre d'exemple, si je veux rajouter un widget, j'ai accès bien entendu au widget que j'ai personnalisé moi-même, ainsi qu'au widget de la librairie. Si je souhaite par exemple faire afficher des assets, je choisis ce widget par exemple, je vais pouvoir le réintégrer dans mon compagnie dashboard. Si cette fois je consulte, mon formulaire Société pour la société BMSP Demo, je vais retrouver le dashboard avec son nouveau widget automatiquement intégré. Donc vous voyez qu'en conclusion, vous pouvez complètement personnaliser la vision d'une société en fonction euh, des dashboards et du prisme de lecture que vous voudrez mettre à votre disposition. Sachez que les compagnies dashboard sont en revanche non disponibles dans l'application Live Mobile et que vous avez euh, notamment intérêt, puisqu'ils sont disponibles eux dans l'application Live Mobile, à configurer éventuellement leur équivalent dans vos dashboards généraux de votre interface, filtrés notamment sur la société si vous le souhaitez. Voilà, c'était euh, une petite synthèse de cette nouvelle fonctionnalité, les compagnies dashboard. A bientôt.